Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour poursuivre cette présentation en images et avec du son. Alors, je suis sur l'ancienne ligne de chemin de fer entre Trévoux et Lyon, c'est un axe emblématique de la mobilité dans le Val-de-Saône, un vieux serpent de mer dont on connaît la nécessité impérieuse de le réhabiliter. Ce projet était un projet de tram-train sous Kéran. Il est devenu un bus à haut niveau de service BHNS sous Vauquier. Alors je vais vous le dire franchement, je pense que le mandat qui s'achève a davantage donné lieu à de la gesticulation qu'à la volonté de faire, même si je sais que la Banque des Territoires a été missionnée pour chiffrer précisément son coût. Là, je suis sur le site de l'ancienne gare à Trévoux. Je vais vous emmener faire un petit tour sur la section Trévoux, Neuville-sur-Saône, cela permettra à celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cet itinéraire de sentir un petit peu les lieux. Alors une précision importante, ne vous méprenez surtout pas au vu des images que vous allez voir dans quelques instants, cet axe est, est malheureusement très loin d'être carrossable, je le verrai parfaitement s'intégrer dans un réseau express vélo, mais il n'est à ce jour pas du tout adapté à la pratique du, du vélo taf, ni même de, du sport loisir et détente. Allez, je vous emmène, on y va